Bonjour, je m'appelle Bianca Seminaro, je suis bibliothécaire pour le centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Je vous présente aujourd'hui les essentiels de la plateforme Biblius. Tout d'abord, il faut savoir que Biblius est une plateforme de prêt de livres numériques pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage destinés au personnel scolaire et aux élèves. Dans Biblius, il y a deux collections. La collection partagée, qui est offerte gratuitement à tous de façon illimitée. C'est la collection à privilégier. Quant à la collection locale, elle est réservée aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, qu'on appelle aussi EHDAA. Pour accéder à Biblius, il suffit d'inscrire l'adresse cssmb.biblius.ca et d'entrer les informations qui vous seront demandées, qui sont les mêmes que vous utilisez pour entrer dans le portail mosaïque. Il est également possible d'accéder à Biblius par le portail mosaïque en repérant la tuile Biblius et en cliquant dessus. Vous voici maintenant sur la plateforme Biblius. Pour chercher un titre en particulier, vous pouvez utiliser la barre de recherche. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour chercher un auteur, par exemple. Consultez la section de recherche avancée pour d'autres options, par exemple la recherche par public cible. Pour explorer les livres qui sont sur Biblius, je vous suggère de cliquer sur l'onglet « Sélection. Vous y trouverez toutes les sélections que l'équipe des bibliothécaires a créées, dont les livres classés par cycle. Quand un livre vous semble intéressant, cliquez dessus pour avoir plus de détails sur celui-ci. Il faut d'abord s'assurer que ce livre fait partie de la collection partagée, soit en vérifiant son nombre d'exemplaires, qui devrait être illimité, soit par son catalogue, qui indique une collection partagée. Il suffit ensuite de cliquer sur « Emprunter » pour commencer votre lecture. Une fois le module de lecture ouvert, vous pouvez tourner les pages de votre livre. Vous pouvez également le télécharger pour le lire hors ligne. Vous pouvez changer les paramètres de lecture. Et finalement, vous pouvez utiliser la synthèse vocale en utilisant les contrôles au bas de l'écran. C'est également dans le module de lecture que vous pouvez retourner le livre. Si vous ne le retournez pas par ce bouton, il demeurera à votre dossier comme un emprunt. Pour terminer, j'aimerais revenir sur la distinction entre collection partagée et collection locale. Les livres de la collection partagée sont offerts par le ministère de l'Éducation du Québec. Leur accès est gratuit. Leur nombre d'exemplaires qui peut être emprunté est illimité. La collection locale du CSSMB est développée pendant l'année scolaire. Cette collection vise à répondre aux besoins des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Ce sont donc des titres commandés par les écoles. Leur nombre d'exemplaires est limité. Ils sont visibles à tous, mais réservés aux élèves concernés. Voici à quoi ressemble la fiche d'un livre de la collection locale. Sur la fiche d'un livre de la collection locale, vous pouvez voir qu'on trouve un nombre d'exemplaires limité et que le catalogue est celui de la collection locale. Ce livre a donc été acheté pour un élève qui en a besoin pour des raisons pédagogiques. Il faut donc éviter de l'emprunter. Ma capsule se termine ici. N'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire si vous avez des questions ou si vous désirez en apprendre plus sur la plateforme Biblius.